Bonjour, aujourd'hui on va étudier la myologie de la jambe. Sur cette coupe transversale, passant par la jambe, on distingue ici le tibia et ici la fibula. On voit que la face médiale de la de tibia indiquée par la flèche bleue il est dépourvu d'insertion musculaire il est directement sous la peau et on voit également que le péronné ou la fibula, il n'est il pas au même plan que le tibia, il est légèrement postérieur par rapport au tibia. Et entre les deux, c'est la membrane interosseuse qu'on voit en vert. Donc on distingue au niveau de la jambe trois loges musculaires. Il y a la loge antérieure marquée par la couleur rouge. Une loge externe qui a l'insertion sur la fibula. Et enfin, une loge postérieure au dorsal qu'on voit ici en rose. La loge antérieure de la jambe est composée de quatre muscles qui sont du muscle extenseur Commun des orteils, le long extenseur propre du lalux ou du gros orteil et le muscle tibial antérieur. Le quatrième muscle, c'est le muscle troisième fibulaire qui est un muscle inconstant. La loge latérale contient du muscle, le muscle court et long fibulaire et la loge postérieure, on distingue deux couches, une couche profonde composé du muscle fléchisseur commun des orteils, le muscle fléchisseur propre de l'hallux, le muscle poplité et le muscle tibial postérieur, et une couche superficielle composée du muscle triceps sural. Sur ce modèle anatomique, on va identifier les différents muscles de la loge antérieure. Donc on a le muscle tibial antérieur, on va la disséquer, ensuite le muscle long extenseur des orteils, le muscle long extenseur du lalux, et enfin un muscle inconstant. Qui est le muscle troisième fibulaire? Maintenant, on va décrire le muscle tibial antérieur ou muscle tibialis antérieur. Ce muscle naît au niveau des deux tiers supérieur de la face latérale du tibia et de la membrane interosseuse de la jambe. On voit ici en couleur verte. Son corps charnu il est fusiforme et vertical qui se prolonge par un tendon épais passant sous le rétinaculum des extenseurs qu'on représente ici en jaune et se termine au niveau du cul uniforme médial et au niveau de la base du premier métatarsien. Ce muscle est énervé par le nerf fibulaire profond. Le muscle tibial antérieur permet la dorsiflexion de la cheville. Le deuxième muscle de cette loge, c'est le muscle long-extenseur des orteils. Ce muscle naît au niveau du condyle latéral du tibia, indiqué ici par la flèche rouge, et sur les deux tiers de la face médiale de la fibula et de la membrane interosseuse. On voit ici en couleur verte. Ce muscle a un corps charnu qui est vertical et qui se divise en quatre digitations prolongées par quatre tendons passant sous le rétinaculum des extenseurs. Pour la terminaison, chaque tendon se termine par trois languettes sur les bases dorsales de la phalange moyenne et de la phalange distale de l'orteil considé con euh, considéré, c'est-à-dire à la face dorsale de la base des deuxièmes et troisièmes phalanges des orteils du deuxième, au cinquième orteil. Ce muscle est énervé par le nerf fibulaire profond. Le muscle long-extenseur des orteils permet la flexion dorsale de la cheville et l'extension des orteils, c'est-à-dire le deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Le muscle long-extenseur propre de l'alluxe c'est le muscle le plus profond. Il s'insère sur le tiers inférieur de la face médiale de la fibula, qu'on voit ici en vert, et sur la partie adjacente de la membrane interosseuse. Il a un corps musculaire qui est fusiforme vertical, donnant un tendon qui passe sous le rétinaculum des extenseurs, qu'on voit ici en jaune. Et ce tendon se divise en deux bandelettes qui s'insèrent sur la base de la phalange proximale et sur la base de la phalange distale. Ce muscle est énervé par nerf fibulaire profond. Le muscle long extenseur de l'hallux permet la flexion dorsale de la cheville. Son tendon, on a dit qu'il se termine sur la base de la phalange proximale et la phalange distale de l'hallux. Donc, il va permettre l'extension de l'allux. Le dernier muscle de la loge antérieure de la jambe, c'est le muscle troisième fibulaire. Ce muscle qu'on a dit qui est un muscle inconstant, il naît au niveau du tiers inférieur de bord antérieur de la diaphyse de la fibula. Donc ici, en vert, son corps charnu il est fusiforme et vertical, se résolvant en un tendon qui passe sous le rétinaculum des extenseurs et se termine au niveau de la face dorsale de la base du cinquième métatarsien. Ce muscle est énervé par le nerf fibulaire profond. Il permet la flexion dorsale et l'éversion de la cheville. Maintenant, on va étudier les muscles de la loge latérale de la jambe. Cette loge est composée de deux muscles. Le muscle long fibulaire ou l'omperoni et le muscle court-fibulaire ou court péronier. Et on va commencer par le muscle non-fibulaire. Non-fibulaire, né au niveau de la tête de la fibula, indiqué ici par la flèche rouge, et au niveau des du tiers. Supérieure de la face latérale de la diaphyse de la fibula, qu'on voit ici en couleur verte, mais aussi sur les septembre intermusculaires antérieur et postérieurs. Il a un corps charnu qui est vertical vers le bas, se résolvant ou un tendon qui passe sous le sillon externe, on le voit ici, et passe à la face latérale du calcanus, puis à la face plantaire de l'os cuboïde, donc il va parcourir la voûte plantaire de dehors en dedans jusqu'au bord médial du pied. donc il va se terminer au niveau de la face plantaire de la base du premier métatarsien et l'os cuniforme médial donc au niveau du cuniforme médial à ce niveau indiqué par la flèche jaune et au niveau de la base du premier métatarsien à sa face plantaire à ce niveau indiqué par la flèche bleue. Le muscle l'amphibulaire est énervé par le nerf fibulaire superficiel. Le muscle l'amphibulaire permet l'éversion de la cheville, c'est-à-dire du mouvement de pronation et d'abduction, et il soutient aussi la voûte plantaire. Le deuxième muscle de cette loge latérale, c'est le muscle court-fibulaire. Ce muscle naît au niveau de la moitié inférieure de la face latéral de la diaphyse de la fibula, voit ici en couleur verte, mais aussi sur le septum intermusculaire, antérieur et postérieur. Il a un corps charnu qui est fusiforme et vertical, donnant un tendon qui passe sous le sillon. Maliolaire, ou rétro latéral, puis la face latérale du calcanius pour se terminer au niveau de la tuberosité du cinquième métatarsien. Ce muscle est énervé par le nerf fibulaire superficiel. Il permet, comme le muscle précédent, les versions de la cheville maintenant on va étudier les muscles de la loge postérieure de la jambe ou la loge dorsale qu'on voit ici sur cette coupe transversale passant par la jambe la loge est entourée par la couleur jaune et les muscles de cette loge sont disposés en deux en deux couches. Une couche profonde et une couche superficielle. La couche profonde est composée des muscles fléchisseurs communs des orteils, muscles fléchisseurs propres de l'hallux, le muscle poplité et le muscle tibial postérieur. Et la couche musculaire superficielle est composée du muscle triceps sural et du muscle plantaire grêle. On va donc commencer par la description du muscle l'enfléchisseur du lalux. Ce muscle naît au niveau du du tiers inférieur de la face postérieure de la diaphyse. Fibulaire, On voit ici mentionné en couleur verte. Il a un corps charnu qui est fusiforme et vertical vers le bas. Son tendon passe à la face postérieure du talus, dans le sillon de tendon de l'enfléchisseur de talus, Puis, il se réfléchit en arrière de la malliole médiale qu'on voit à ce niveau là et il passe sous le tali. ici on voit le tali en bleu où il surcroise le tendon du muscle l'enfléchisseur des orteils pour sa terminaison il se termine au niveau de la base plantaire de la phalange distale de l'hallux. Il est énervé par le nerf tibial. Le muscle l'enfléchisseur de l'hallux permet la flexion de l'hallux et l'inversion de la cheville. Le muscle long fléchisseur des orteils ou muscle fléchisseur commun des orteils naît au niveau du tiers moyen de la face postérieure de la thiaphyse tibiale qu'on voit ici mentionné en couleur verte en dessous de la ligne du muscle soliaire qu'on voit ici en jaune. Il a un corps charnu qui est épais verticale et qui se termine en un tendon qui contourne derrière en avant la maliole médiale qu'on voit ici en jaune. Il passe sous le sustentaculum tali et il passe dans la région plantaire où il se divise en quatre tendons destinés aux orteils 2e, 3 4e et 5e orteil. Il faut noter que le muscle carré plantaire suffixe sur le tendon du muscle non fléchisseur des orteils avant sa division. Pour sa terminaison, il se termine au niveau de la base plantaire, des phalanges distales, des orteils deuxième au cinquième orteil. On voit ici indiqué par des flèches vertes. Le muscle long fléchisseur des orteils est énervé par le nerf tibial. Il permet la flexion plantaire de la cheville et la flexion des orteils du deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Le troisième muscle qu'on va décrire de cette couche profonde de la loge postérieure, c'est le muscle poplité. Ce muscle naît au niveau de l'épicondyle latéral du fémur, indiqué ici par la flèche verte, il a un corps charnu qui est triangulaire, avec des fibres orientées, en bas et en arrière. Et se termine au niveau de la face postérieure de la diaphyse tibiale, au-dessous de la ligne du muscle soliaire, On vous voyez ici en jaune. Ce muscle est énervé par le tibial. tibiale. Et il permet la flexion et la rotation médiale du genou. Le dernier muscle de la couche profonde de la loge postérieure de la jambe, qu'on va décrire, c'est le muscle tibial postérieur. Ce muscle naît au niveau de bord interosseux de la fibula. On voit ici en vert. Et le bord interosseux du tibia, qu'on voit ici en couleur verte, et aussi au niveau de la membrane interosseuse de la jambe. Ici, la membrane interosseuse de la jambe, qu'on va représenter en couleur jaune. Ce muscle, il a un corps musculaire qui est fusiforme et vertical et son tendon contourne en arrière la mariole interne et longe le bord médial de ce tentaculum tali et il se termine au niveau de la tubérosité de l'os naviculaire avec des expansions aux os de tarse et des métatarsiens du deuxième au cinquième métatarsien. Donc, il va s'insérer sur l'os naviculaire, sur le cuniforme médial, sur le cuniforme intermédiaire, et sur le cuniforme latéral, sur le cuboïde, sur le deuxième, troisième et quatrième métatarsien. Le muscle tibial postérieur est énervé par le nerf tibial. Le muscle tibial postérieur permet l'inversion de la cheville et il maintient aussi la voûte plantaire. Le muscle triceps sural est un muscle de la loge postérieure qui occupe le plan superficiel de la jambe et qui regroupe trois muscles. Le muscle gastrocnémien, qu'on voit ici coloré en bleu, euh, ce muscle gastrocnémien est divisé en deux chefs. Un chef médial qui est le plus dominant et un chef latéral. Anciennement appelé les muscles jumeaux internes et externes. Et ces deux muscles sont situés en, super, en superficie. Et il y a les muscles soliaires. Après la dissection des deux muscles et jumeaux ou gastroclimien, on trouve le muscle soliaire. Ce muscle solaire il est volumineux et puissant. Ce muscle donne le gale postérieur de la jambe ou le mollet. Entre les deux, il peut exister un muscle inconstant. C'est le muscle plantaire, anciennement appelé plantaire grêle qu'on voit ici, coloré en bleu. Ces trois chefs musculaires ont une terminaison commune par le tendon d'Achille. C'est un tendon très puissant, épais, qui s'insère sur la face postérieure du calcanus. On le voit sur ce modèle anatomique coloré en bleu. On va commencer par la description du muscle solaire. Alors, le muscle solaire ou le chef solaire s'insère sur le 1 quart supérieur de la face postérieure de la diaphyse et de la tête du fibula. On voit ici mentionné en couleur verte et aussi sur la ligne du muscle solaire sur la face postérieure du tibia, qu'on voit ici, et sur le tiers moyen de bord médial du tibia, qu'on voit ici en couleur verte et entre ces deux insertions il y a une arcade fibreuse qu'on voit ici en jaune c'est l'arcade tendineuse du muscle soliaire le muscle soliaire a un trajet qui est vertical vers le bas et il faut noter que le corps de soliaire il descend plus bas que ceux des chefs gastrocnémiens. La terminaison, il se termine par une lame tendineuse, qu'on voit ici colorée en, en vert, qui est issue de la réunion des lames fibreuses des différents faisceaux au niveau du tiers inférieur de la jambe. Formant ainsi le tendon calcanien, qui est un tendon plat et très épais et qui se termine à la partie inférieure de la face postérieure du calcanius. Le muscle gastrocnémien prend ses insertions en médial et latéral, poursuivre du chef au-dessous des condyles fémoraux, sur le tubercule supracondylaire. On le voit ici indiqué par des flèches bleues. Et il prend insertion également sur les coques condylaires. Le muscle gastrocnémien est aplati d'avant en arrière. Le chef médial est plus long et plus développé que le chef latéral. On voit ici le chef médial en rouge et le chef latéral en rose. Et les deux chefs se rejoignent à mi hauteur de la jambe. Ils se terminent par une lame tendineuse formant le tendon d'Achille ou le tendon calcanien qui se termine à la partie inférieure de la face postérieure du calcanus sur la tubérosité calcanien. Le dernier muscle de ce plan superficiel de la loge postérieure de la jambe c'est le muscle plantaire ou plantaire grêle qui est un petit muscle inconstant qui prend son origine au dessous du condyle fémoral latéral, en dedans du muscle gastrocnémien latéral, ses fibres charnues forment un ventre fusiforme, grêle, oblique en bas et en dedans, donnant un tendon grêle mélan qui rejoint le tendon calcanien. Il est énervé par le nerf tibial. Ce muscle est très utile aux chirurgiens qui utilisent son tendon pour réparer les ruptures de tendons calcaniens. Le muscle triceps sural est énervé par le nerf tibial. Il permet comme action la flexion plantaire du pied sur la jambe, la propulsion de pas, le saut et le à course donc il permet de se mettre sur la pointe du pied